Good morning, allez, Nous chutreux aujourd'hui les Lunichman, Richard Ronben, Fortune Mazal, Claudis Ragben, Mazal, Norbert Abraham, Fortune Mazal et Moriver Bishmuel Benchom Mazalman. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masekhet Taanit, Peregbet, Mishnah Chet. Kol Akatouf, Bemegilat Taanit, Delol Mispad, Les asur. Les Acharav, Mutar, Rabbi Ossi, Omer. Les fanav ou les acharav asur. De l'olit anna'a behoun, les fanav ou les acharav mutar. A Omer, les fanav asur les acharav mutar. Une qui n'a plus de rapport avec ce qu'il y avait avant, c'est plus en rapport avec la suite en fait. Par rapport à la prochaine Meshach, pour le moment d'abord, on introduit, c'est quoi la Megilat Ta'anit Megilat Ta'anit, comme la Megilat Tester, vous connaissez Eh bien aussi, il y a une Megilat Ta'anit. En fait, c'était un parchemin, qui était à l'époque des Tanaïm, à l'époque du Bait Rishon, du, premier vitamin, et du, du deuxième Bait il y a eu toutes sortes d'occasions, Hachem qui a fait des sauvetages, de la salah, de la Israël où il y a eu des miracles, des fois ça peut être tout simplement il y avait des grands décrets qui devaient être euh, promulgués, et puis finalement ils ont été annulés, des fois ils ont réussi à vaincre les Tzokim, ils ont beaucoup lutté avec les Tzokim à l'époque, à cette époque-là, et, et chaque fois qu'ils ont réussi à avoir gain de cause, ils ont instauré un jour de fête, un jour de Yom Tov, ce pas un jour de Yom Tov qui implique de ne pas travailler, il y avait le droit de travailler, mais c'est un jour de Yom Tov où malgré tout, on n'avait pas le droit d'une part de jeûner, et ni de faire des spédielles. C'est un jour où il fallait se réjouir, je pense qu'il faisait aussi des petites séoudotes au Daya, en l'honneur du grand jour qui, qui s'était passé. Et donc, ils avaient organisé, ils avaient écrit toutes ces dates sur un parchemin, ça s'appelait la Megillat Tanit. Aujourd'hui, cette Megala depuis la fin de l'État d'Ash, elle a été abolie, pas perdue. On connaît encore la plupart des dates, même qui beaucoup de dates qui étaient écrites là-bas, mais elles n'ont plus d'intérêt dans la mesure où, où euh, comme quelqu'un qui est, disons oh, on peut, quand, quand on est marié par exemple avec une femme, alors on peut fêter avec elle, euh, à telle occasion on a fait ça, on s'est fiancé à cette date, oh, à cette date là on avait vu ça, à cette date. -là. Mais quand shalom en fait, ils sont séparés, il ben, n'y a plus d'intérêt à, à célébrer toutes ces toute célébrations. À l'époque du, du, du Bétamique Dash, il y avait une proximité avec Hachem, donc chaque fois qu'Hachem, il a dévoilé un peu plus de proximité, il y a eu un grand jour. Bon, en fait, aujourd'hui, on est malheureusement, on a été parti en exil, on ne fait plus tous ces événements, parce qu'au contraire, c'est devenu du tsar encore plus grand. D'accord Ça, c'est la Megillat Taanit de manière générale. Alors maintenant, en rapport avec ça, la Mishnah nous introduit en disant « Kolakotov ve Taanit. Tahanit Amenant, excusez-moi. » Encore deuxième introduction. Dans, dans cette un Tanit, où il y a telle date, on précise tel miracle qui s'est produit à telle date. Alors on précise à chaque fois que les Khamim ont instauré que à telle date, on ne fera pas de espédim. Ou à telle date, on n'aura pas le droit de jeûner. C'est deux niveaux. Selon la, la grandeur du miracle qui a été fait, du, de, du sauvetage qui a été fait, alors parfois, khamim, ils vont juste dire dans ben un jour de joie, vous allez faire un jour de simcha. Mais donc, vous n'aurez pas le droit de jeûner. Vous n'aurez pas le droit de faire des espédim. D'accord C'est deux niveaux différents. Et alors, la Mishan m'enseigne comme ça. « Sache que, « Kola katuv tanit. Toutes les célébrations qui sont écrites dans la Megilat Tanit et qui a écrit « des ispad » et qui a écrit que tu n'as même pas le droit de faire de « hesped, de « Raison funèbre »« Eh bien, les fanav Vassour, les acharav motar »« Le jour qui précède telle date » il Sera aussi interdit de faire un espède, tandis que les haraves, le jour qui, qui suit, alors tu auras le droit de faire un espède. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi me dit les fanavs ou la harave le jour qui précède, le jour qui suit, c'est interdit. Par contre, si c'est la deuxième, on va retourner. prendre, mais d'abord, on présente mieux le, le, les données. Par contre, si c'est un jour, où il y a écrit des lolites à un jour, il faut juste ne pas jeûner dedans, mais on n'a pas précisé qu'il fallait pas faire des espédimes. Alors là, l'interdit de jeûner, il sera Le Fanav, Ole Acharav Mutar. On a le droit de jeûner le jour qui précède et le jour qui suit. Tandis que Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi me dit, Le Fanav Assour, Leharav Mutar, le jour qui est précède, ce sera interdit, et le jour qui suit, ce sera permis. On explique un petit peu mieux d'abord le principe. On a dit il y a deux sortes de niveaux. Il y a des jours où on a juste instauré qu'on n'aura pas le droit de jeûner à telle date. Mais si toutefois il y a besoin de faire un espède, alors on le fera. Quelqu'un. C'est à on a voulu marquer que c'était un jour où il y avait eu un sauvetage pour un petit sauvetage. On va, on va dire, bon, aujourd'hui, vous célébrerez le grand jour, le, le, la la que j'ai mis la voix à Israël, et vous ne jeûnerez pas. On n'a pas exclu la possibilité de faire un espède. C'est à dire, si quelqu'un qui est décédé qui va faire un espède, faites le espède. Mais bon, en tout cas, ne pas jeûner aujourd'hui. Jeûner, c'est à dire que c'est vraiment une, une, plus, une plus grande misère. C'est un beau jour, c'est un jour de, de, de célébration où on marque un événement important, c'est pas le moment de jeûner. Malgré tout, si un SPED, concrètement, ça se présente, il faut le faire. D'accord Il y a des jours où on a voulu monter la barre encore plus haut, on dit « non, même un SPED, vous le prononcerez pas ». Ça, l'interdit de l'ESPED, c'est pour telle date. À telle date, soit vous jeûnerez pas, soit vous le ferez pas, même un SPED, ce sera interdit. Le jour d'avant, en théorie, ou le jour qui suit, à plus forte raison, devrait être permis, puisqu'on ne sait plus la date. Seulement, Ramim ont voulu renforcer un petit peu l'histoire, de peur que les gens vont se mettre à faire un speed ou à Genève durant le jour qui est défendu. Alors, Ramim ont dit, tu sais quoi, il faut par, rajouter par mesure, par barrière, quoi, rajouter une barrière, que le jour qui précède non plus, il va être interdit. Et parfois même, ils vont dire même le jour qui suit. C'est d'ailleurs sur ce principe que souvent que le fait que chaque fois qu'il y a un jour, de, on ne dira plus tard anonyme le lendemain, comme à tout Jishvat et tout Béhav, et, euh, et bien depuis le jour qui précède non plus on ne dit plus les terres anonymes aussi mais depuis l'après-midi qui précède c'est pour marquer qu'on va rentrer dans un jour pour ne pas qu'on en vienne à demain faire un espède on va interdire déjà dès aujourd'hui faire le sped et parfois on va interdire le même jour qui suit de ne pas faire de l'espède d'accord et donc sur ça le principe est très simple on a arabie aussi qui est toujours plus marmire d'interdire plus que c'est à dire que si on fonctionne en fait pendant la Mishta tout à l'envers les jours, on n'a pas le droit de jeûner, mais tu as le droit de faire un ESPED. Interdit de jeûner, Rami, ils ont dit, bon, avant et après tu as le droit. Rabioti dit, non, non, avant t'es interdit, après ça saute. Un jour encore plus important, qu'on a envie de marquer encore plus fort, en disant, on n'a même, même pas le droit de faire un ESPED, une doson funèbre, alors là, on va se retrouver avec de nouveau Rami, qui vont dire, bon, avant aussi t'es interdit, mais après c'est permis. qui va dire, non, t'es interdit avant et après. D'accord Comme ça, on a... Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Tzlachak